Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct euh, différé, bien sûr, comme d'habitude, de RVAZ, la radio, pour un nouveau parcours de vie. Et cette semaine, j'ai la chance d'interviewer Mylène Pardoen. Bonjour Mylène. Bonjour, merci de me recevoir dans les locaux euh, de radio euh, Val d'Azergues. -Dazergue. Ah oui, c'est ça, je te remercie beaucoup. Alors, euh, toi, tu es archéologue du paysage sonore. Tu définirais ça comment Une phrase pour tout le monde. <rire> une phrase pour tout le monde. Alors... Euh, pour définir simplement, c'est l'archéologue du paysage sonore, il étudie, il analyse les ambiances sonores du passé, donc on fait un grand voyage dans le passé, et puis euh, d'un seul coup on prend une petite navette euh, interstellaire et on se retrouve dans le présent voire dans le futur pour proposer des modèles audibles de ce qui se passait dans le passé. on va travailler euh, des sons, des vrais sons, euh, pour euh, euh, signifier clairement, voici comment sonne le passé. C'est Fantastique, on va y revenir parce que tu vas raconter tout ça avec avec Guevlon avec tout ce, tout ce que tu as construit en fait. Parce que c'est ça, tu as construit ce, ce principe et c'est vraiment super intéressant. Et justement, ce principe là, je me souviens parce que je commence toujours par la rencontre euh, avant de repartir sur ta vie à toi depuis l'enfance. Et euh, la rencontre c'était euh, sur Twitter donc je publiais des trucs sur la scie tout ça sur l'archéo. Et à un moment, je reçois un, un, petit, un petit message de ta part en disant Oui, je suis intéressé, blabla. Moi je suis archéologue du paysage sonore. Alors, moi normalement, <rire> je vais chercher, je vais stalker euh, tout ça. Donc, qui est Haine, donc, je vois ton des tes kilotonnes de participation. Donc, je me dis, ouais, c'est intéressant. Et en fait, ce que tu voulais, c'était enregistrer les bruits de l'acier hydraulique qui découpait effectivement le, la pierre dure avec ce sable et, ce, et cette eau et pouvoir avoir une trace effectivement de ce qui se passait sur les découpes de pierre dure, que ce soit de modèle automatique qu'on a fait, on a proposé en tout cas comme que les, les scieries, ce qu'on appelait monolames, c'est-à-dire à, à, à l'ancienne, hein, depuis les Égyptiens ou les Romains, les Grecs, enfin, etc., de toujours cette, cette manière de scier avec un balancier. Et tu voulais pouvoir capter ça pour pouvoir le réutiliser Toi, tu mènes aussi des projets qui, ont, enfin, qui parlent effectivement du monde ancien. Ça peut être le 18e, on y reviendra, Guédelon. Et ça peut être aussi le, le monde antique, antique romain. Et je crois que tu as, as eu un projet qui parlait du 3e siècle après Jésus-Christ, il me semble bien. Et justement, il y des reconstitutions de bruit, mais ça, on va voir après. Donc là-dessus, tu es venu capter avec ton assistant Martin, je m'en souviens. Sur une journée, donc il euh, y avait effectivement euh, Guillaume qui, qui est derrière, Arnaud et tout ça, qui était là pour capter en vidéo, ce qui faisait un, un joli panel qui complétait tout. Et tu as posé des micros de partout sur la pierre, type, presque des micros systémiques en parlais, mais ce n'est pas celui-là, mais pour capter les résonances de la pierre coupée. Et vous voir bosser, c'était vraiment fantastique. Vraiment, d'une certaine manière, ça a légitimé pardon, ce qu'on faisait aussi en recherche de notre côté. Donc voilà, et ça s'est bien passé. Et Je t'ai trouvé très atypique. Vraiment et ça, me, ça ta psychologie me parlait bien en plus tu as fait de l'humour avec moi voilà c'est ça et j'aime beaucoup <rire> et euh, après donc euh, bah après t'es rentré as, etc mais tu m'as expliqué deux trois petites choses que, que tu faisais justement sur l'archéologue du paysage sonore mais comment t'en es venu là et c'est mon mon déclenchement c'est la petite enfance toi alors d'abord t'es né où alors, je suis née dans le Nord, le département du Nord, à Tourcoing. Et je ne suis pas restée très longtemps, puisqu'il euh, y avait déjà la crise du textile. Donc, euh, mes parents ont dû bouger assez rapidement. Mmh. En fait, l'enfance le, et l'adolescence, c'est plutôt passé en Bourgogne, à Chani. D'accord. Donc, euh, avec des bruits plutôt de la nature, hein, on n'est pas sur de l'urbain pur et dur. Et puis ensuite, bah, à nouveau crise et je suis, on a déménagé. Donc, on a fait le sud de la France. Et, euh, et mon père est tombé gravement malade, il a été trépané, il a fait une rupture enfin, un début de rupture d'anévrisme et là, bah, soutien de famille, et il fallait mmh. faire euh, vivre sa famille donc j'ai euh, passé tout ce qui était comme concours qui était possible euh, bien avant de passer mon bac, donc je n'ai pas le bac Ok, mais tu as compensé par, par tout le reste. Voilà, j'ai compensé par, par beaucoup d'éléments. Et euh, parmi tous les concours que j'ai passés, le premier qui est arrivé, c'est un concours qui m'ouvrait les portes de l'armée. Ok. Ce qui fait que, bah, voilà, ma première carrière, c'est euh, 17 ans de service euh, au service de la nation. Et tu es rentrée à quel âge Alors, j'y suis rentrée à 21 ans. Oui. Un... En 81, juste au moment de la bascule. Et un an plus tard, euh, François Mitterrand ouvrait euh, progressivement toutes les, euh, toutes les filières aux femmes. Heureusement, oui, parce que là, j'allais un peu craquer. Oui, je sais. Et nous, ça a <rire> été la marine, c'est venu beaucoup plus tard. On, on, ça a été la première année, effectivement, où, où j'avais 90, enfin, 12, un truc comme ça. C'était vraiment beaucoup plus tard, parce que la marine, c'est le dernier bastion, ouais. tu sais. Et euh, c'est vrai que c'était très agréable de vous voir arriver, parce ah. que ça restait trop masculin, je trouvais. Enfin, il faut casser un peu, il faut, faut ouvrir à tout le monde, c'est vraiment hyper important. Et euh, dans quelle spécialité, et enfin, comment ça s'est passé là-bas euh... Alors, moi, au tout début, comme mmh. la formation, elle devait être euh, que pour les femmes, j'étais euh, comptable des matériels. Mmh. On ne fait pas de comptabilité en euh, stricto sensus, on est plutôt sur de la gestion de stock. Okay. Euh, dans laquelle je n'ai pas du tout travaillé, puisque la spécificité d'un militaire, c'est qu'on fait tout, sauf, euh, sauf souvent euh, ce pour quoi on est formé. Donc, j'ai fait de la gestion de personnel, j'ai fait, euh, fait de la gestion un peu plus simple, j'ai fait une sorte de secrétariat, enfin bon... Et puis, à un moment donné, quand les portes se sont enfin ouvertes, euh, bah j'ai eu l'opportunité de changer de direction. Sauf que moi, j'étais arme du matériel. J'ai dû rester dans le tuyau matériel. Oui. Et là, on m'a donné beaucoup de choix mécanicien sur hélicoptère ou mécanicien sur hélicoptère ou mécanicien, mécanicien sur... sur hélicoptère. Voilà. Okay. Donc face <rire> à ce choix, je euh, crois bah, que j'ai tranché pour un mécanicien sur hélicoptère. Et donc voilà, je me suis retrouvé à faire une formation de mécanicien ouais. sur hélicoptère et euh, première affectation, c'était Draguignan. Donc formé à Bourges première affectation oui. Draguignan. Ensuite, eh ben, comme euh, on a, à l'armée, on est formé en même temps, on a, on a vraiment ce qu'on appelle formation tout au long de, bien de, de la ça, carrière. Ça, ça, vraiment, Donc, voilà, tous trouve. les deux oui. ou trois ans, on, on est en formation. Je suis retournée à nouveau à Bourges et puis bah, j'ai euh, continué ma carrière. Ça t'a plu, le côté mécanicien sur hélicoptère Alors, euh, moi, j'ai ai aimé le, le cadre militaire, oui. en dehors du mécanicien sur hélicoptère. Oui parce que, justement, les choses sont, sont bien définies. Vrai, ouais, ça Donc, euh, on sait où on met les pieds, ça, mmh. <rire> c'est plutôt pratique. Euh, j'ai adoré mon métier de mécanicien sur l'île euh, J'ai dû arrêter parce que j'ai eu un accident de parcours, mais euh, ouais, j'aurais continué jusqu'à la retraite. Ouais, je pense que tu as appris plein de choses. Eh ben on apprend. C'est ce qui me permet d'être aujourd'hui oui, archéologue voilà, du, du paysage nord. Pourquoi Parce que je suis pas... Je suis sciences humaines et sociales, mais la... toute la partie mécanique... Euh, me donne un acquis quand même, technique qui est assez important, qui fait que lorsque je vais échanger avec un artisan ou avec Martin qui lui est un gesson tout de suite ça va matcher, et, euh, et j'arrive à tout de suite euh, comprendre, voire même euh, devancer, puisque même si je n'ai pas la formation, j'arrive à sentir je comprends tout euh, tout à fait. des éléments qui peuvent, qui peuvent apparaître et dire, il me semble qu'on devrait aller dans ce sens-là. Ma technique, logique. Voilà. Donc, c'est une multicasquette qui me sert énormément et qui fait que c'est vrai que, euh, quelque part, pour euh, pouvoir former des archéologues du paysage sonore, il faudrait qu'il y ait à peu près le même profil. Pas forcément militaire, mais en tout cas un profil mixte. Sciences humaines et sociales, c'est-à-dire une très grosse appétence pour euh, l'histoire, euh, le social, euh, la littérature, et puis une très grosse appétence pour tout ce qui est technique. Aujourd'hui, on est sur une. Euh, transdiscipline hybride. Clairement. Ce qui fait que bah, tout seul, l'encliquage tout seul est compliqué. Mais en même temps, si tu regardes au sens plus large, je pense, j'ose penser qu'il faut qu'on ait ce mélange, quoi qu'il oui. en soit, entre science et humanité. Enfin, je ne comprends pas cette dissociation à un moment qu'on nous a imposé en fond par S ou, et puis les filières littéraires. Oui. Alors pour moi, c'est tout intercroisé oui. et c'est nécessaire pour avoir oui. une vision globale et de l'ouverture du monde. Enfin... Oui, oui le, le terrain littéraire apporte mmh. aux mathématiques oui. ou, ou aux sciences, et puis vice-versa, les, les sciences et les mathématiques apportent aux littéraires. Mmh. Et c'est euh, ce recoupement-là qui, qui est plus que nécessaire. Ah bah oui. D'autant que plus on avance, mmh. plus on est sur du mixte. Et euh, ça, c'est euh, difficile à faire comprendre euh, à, à tous les jeunes qui nous arrivent que cette mixité... Ce, cette euh, mission là l'un dans l'autre, ce, cette espèce d'encliquage très, très fort, il faut qu'il soit présent. Alors ça se passe bon, plus ou moins bien hein, d'ailleurs. Mais dans la, au lycée, où, comme il y a eu une réforme, ils peuvent choisir euh, justement ce mix-là. Ce qui, je ne sais pas forcément, ça dépend des études, mais ça, ça existe maintenant. De plus en plus, et je trouve ça plutôt pas mal. Bon, bon bref. Donc, toi, tu y restes 17 ans. Oui. Euh, à un moment... Il se passe quelque chose, tu l'as dit, mm -hmm. et tu bascules vers quoi Eh bien déjà, je bascule à l'hôpital. <rire> <rire> c'est très mal, il faut pas rigoler, mais si quand même. <rire> et alors, en sortie de l'hôpital, euh, bah, je fais 34 kilos. Waouh. Waouh. Et là, mmh. l'armée me dit, bah, 34 kilos plus possible. Mmh. Donc il y a une porte de sortie. Et donc voilà, porte de sortie. Le euh, bah, premier réflexe, c'est de se dire qu'on n'est pas, qu pas foutu. Et comme je n'ai pas eu l'opportunité de faire des études, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas le bac, bah je me dis, bah un peu, ça y aura un peu fou, je hein. J'ai rien qui m'attend et j'attends plus rien. Donc euh, bah, je vais faire des études. Donc je suis allée taper à la petite porte de, de Lyon 2 en leur disant, voilà, moi je voudrais faire des études d'histoire. <rire> et là. C'est pareil, un vaste choix s'ouvre euh, à moi. Alors, euh, Antiquité, <rire> Moyen-Âge ou Antiquité Alors, on me dit, bah, l'histoire, c'est plutôt compliqué, parce que c'est réservé aux petits jeunes qui... Euh, voilà. Donc, on vous offre la possibilité de faire musicologie. Ah, d'accord. Alors, oui, moi, j'ai pas dit, ah, d'accord, j'ai dit musicologie. Oui, donc, il y a musique dedans. <rire> Je dis, ah, on dit, oui, d'accord. Donc, ça veut dire une pratique musicale. Et on dit oui, ok. Et ah bon, bah, ça fait rien, 30 ans, euh, bah, on, bon, on y va. On y va. On y va. Découvrir. Voilà, bon, on y va, on découvre. Euh, donc, euh, on se présente en disant, ah, voilà, il me faudrait une pratique musicale. On va dans une école de musique. Ouais. Parce que c'est ce qui coûte le moins cher, hein, surtout quand... Euh, hein bon, d'accord. <rire> et là, on dit, bah oui, mais vous êtes adulte. Oui, et bah c'est pas tout. Les cours qui vous sont ouverts. D'accord. Bah, j'ai le choix. Bah, vous avez Basson, Basson, Basson. Et pas Piano. Et pas Piano. Et pourquoi donc bah Parce que c'est réservé aux jeunes élèves. C'est quand même fascinant. Alors que maintenant, tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. <rire> euh, mais donc j'ai choisi basson. basson. Oui, Basson, dans le doute. Ah, ouais. ah, ouais. ouais, ouais, voilà, ouais. face à ce choix immense, j'ai pris Basson. Et comment ça s'est passé, l'apprentissage Alors, l'apprentissage se passe bien, parce qu'en général, quand on pratique la musique, c'est comme... Pour toute pratique, c'est une histoire d'amour à trois. Ouais. Soit le professeur ah, ça... qu'on rencontre okay. et l'instrument. Donc tu as Donc, eu le de rencontrer le voilà. professeur qui t'a parlé. Le prof m'a dit m'a présenté l'instrument, ça a bien marché avec et euh, voilà, ça marchait bien. Le seul petit X, c'est que quand on rentre en musicologie, la première euh, <rire> la première clé à apprendre, c'est la clé de sol. Et là, en basson, c'est la clé de fa. Donc bah, on, bah, on met les bouchées doubles et puis bah, on y va quoi. Okay. Alors, Je pense que tu as dû apprendre beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est que par rapport à l'armée, la musique, c'est mine de rien, très mathématique, très carré. J'aime ouais. beaucoup pour ça. Et je pense que tu as dû trouver aussi un Alors oui, bah, là-dedans. On, on ouais. met un certain temps parce que moi, j'étais vraiment en concours avec des gens qui avaient fait le conservatoire okay. de musique, voire qui étaient au supérieur. Mmh. Et euh, bah, quand on déboule dans <rire> une discipline telle que musicologie, euh, on n'a pas toutes les clés. De sol. Le lit enfin. de sol, il lit, dit quoi, il <rire> Et on ne comprend pas tout de suite pourquoi il y a des chiffres arabes, pourquoi il y a des chiffres romains, c'est quoi la différence. <rire> Et on se prend tout ça dans la figure. Donc voilà, pendant un certain temps, ça a, été quand même, ça a bien flotté. Puis on ne comprend pas c'est quoi une. Enfin, quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. Enfin, voilà, tout, tout est appréhendé. Mais ce n'est pas grave. On, on, on, on s'y fait, mmh. fait très bien. Tu passes six ans alors à Lyon, j'ai passé 7 ans, ensuite euh, arrivé, en... à l'époque c'était en maîtrise, euh, on m'a dit il bah, n'y a personne pour vous former sur la thèse, or moi je savais euh, dès euh, la, la maîtrise. Que je voulais pas faire de l'enseignement, mais je voulais faire de la recherche mmh. pour plein de raisons. Mais bon, parce que je connaissais la bibliothèque par cœur, donc quand on me demandait un bouquin ou un renseignement, je dis, tu vas sur telle étagère, c'est tel bouquin, tu vas voir, ça à peu près au milieu. Euh, Voilà, donc je savais que c'était ça. Et puis, euh, j'avais pas envie de faire de, de l'enseignement, c'est plus la curiosité. Ouais. Euh, euh, farfouiller, fouiller, découvrir, enfin, j'étais en appétence de... Mmh, de recherche intellectuelle, voilà. euh, c'est ouais. pas que je ne veux pas transmettre, mais euh, j'ai vraiment besoin de ce, ce terreau. Hein, oui, je comprends tout à fait. D'ailleurs, tu transmets maintenant. Enfin, oui, euh, ça, ça passe par d'autres formes. De... Ça, voilà. te... Donc euh, ensuite, je suis allée à l'université de Clermont-Ferrand pour, euh, pour faire une thèse. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Moi, je voulais travailler sur un mouvement euh, de musique française. Qui s'appelle euh, la Symphonie Française. Parce que euh, bah là, il y avait des terrains à défricher. Je suis tombée sur un, un encadrant qui m'a dit bah Non, non, non, vous êtes militaire, euh, vous avez, je vous propose de travailler sur les musiques militaires. Moi, je voulais faire une thèse, donc euh, j'ai dit Bon, c'est bien, je crois que je n'ai pas, pas le choix. Basson ou Basson ou Basson voilà, C'est pas pareil. J'ai dit Ok, et en expliquant bien ouais. qu'en tant qu'ancien militaire, et, et, et ayant fait la bascule, parce que j'étais sous-officier, ayant fait la bascule pour passer une thèse, ça serait difficile de re-rentrer dans le système euh, militaire puisque seuls les officiers, euh, alors les sous-officiers étaient très fiers mais les officiers ont coincé un tout petit peu ce qui était normal quelque part parce qu'il y a une bascule qui, euh, qui est quand même très présente mais bon allez va pour les musiques militaires et je suis arrivée à un moment où euh, tout va bien on cesse le service militaire donc, vous euh, bah, oui. euh, non, un peu plus tard. Non, hein. euh, 95, 96, euh, oui, oui, oui, c'est ça, pardon. C'est ouais, <rire> parce qu'il y avait 80 avant, parce qu'il en 95, 95, 95 ouais, tard, ouais. 94, 95. Voilà, ouais. Ouais. Euh, donc, les, les bascules euh, font que les portes se ferment. Et je dis, ok, d'accord, J'ai plus accès à quoi que ce soit sur un terrain qui est neuf. Puisque les seules études qui existaient, c'était une étude vers les années 1890. Et puis, surtout, des études d'historiens, pas de musicologues. Donc deux visions différentes. Mmh. Ok, bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de retrouver un petit fond. Hop, je retrouve un petit fond sur lequel je peux m'amuser à Lyon 2, et paf, l'incendie, euh, le trop fameux incendie, allait sur Lyon 2, qui, euh, qui réduit la bibliothèque à zéro. Et j'ai dit, bon, ok, euh, euh, carrément dans les choux. Donc il faut bien se remettre dans le contexte. C'est que si aujourd'hui on a accès à énormément de documentation numérisée, ce n'était pas le cas. Ah non, je me souviens. Donc c'est très compliqué. Ça devenait très très compliqué. Et dans, mais les, pas autres, grave. Et dans les autres fonds Il n'y ben, a pas grand-chose. Okay. Parce que ce qui se passe, c'est que les, les musiques militaires n'intéressent pas les militaires. Il y a bien un conservatoire de musique militaire, mais c'est juste pour enseigner. Et il euh, y a beaucoup plus tardivement un colonel qui m'a par la suite contacté qui a pris en main ce, cette école, cette, cette école de formation, oui. ce centre de formation, qui a, lui, voulu travailler sur les archives militaires. Mais, tant qu'il n'était pas là, c'était un, oui. un peu compliqué. Donc, eh ben, je suis allée farfouiller. À l'époque, les Canadiens étaient très en pointe pour tout ce qui est numérisation. Donc, je suis passée par des chemins détournés pour essayer d'avoir euh, pas mal d'informations. Je suis passée également par les fichiers de, euh, des médailles des Médailles où on peut trouver les traces de, de militaires, et puis bon, voilà, de fil en aiguille, on arrive quand même à trouver des, des traces et à soutenir une, une thèse sur les musiques militaires. Ok, tu la valides, on est en quelle année là 97, Alors, euh, non, non, je la valide beaucoup plus tard parce qu'en fait ça a duré, parce que je suis un adulte qui reprend des études, ouais. donc je travaille en même temps que mes études. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2000. Euh, 2000, 2000, 2000, 2000. 2007. 2007. Okay. 2007 euh, je sors de mon cursus euh, de musicologie. C'est le grand moment où il y a pas mal de bouleversements à l'université et je veux comprendre pourquoi, pourquoi tout le monde est en révolte alors que le monde du privé semble pas. Enfin, il est lui aussi en bascule et à moindre mou. Donc, euh, j'ai toqué à la porte de euh, euh, l'IAE et euh, là, je dis, bah, je voudrais faire un Master 2 en gestion des, et administration des entreprises, juste pour comprendre. Pas mal, le hum, côté deux... curiosité et tout ça. <rire> deux ans pour découvrir euh, ben, des, vraiment des, des, euh, des éléments qui euh, me sont moi, essentiels pour, euh, pour, pour la suite de, de ce ben, que je veux va. faire. Et surtout, découvrir d'autres mondes, comment, comment ça s'articule, comment, par exemple, comment ils il, il, il se projettent euh, pour faire évoluer des métiers ou des filières. Donc ça c'était vraiment très, très intéressant. Toute la partie aussi euh, communication, c'est-à-dire, on va faire mmh. des publicités, comment on fait une publicité, euh, comment on, on promeut euh, un projet. Alors, voilà, tout, tout, ouais. tout, tout ce qu'on ne nous apprend pas dans la recherche. Et qui font que pourtant, c'est essentiel, essentiel pour se faire voir, pour, pour voilà. se connaître oui, c'est ça. Ne, hein ne serait-ce que pour faire euh, que durer un projet, bah oui, parce monter que un dossier, enfin, voilà, tout, tout ces On en parlait tout à l'heure sur l'administratif, c'est vrai que, oui, si tu ne sais pas faire, c'est très complexe. Et puis, euh, bah, euh, j'ai fait un très, très bon dossier sur la formation tout au, tout au long de la vie, qui pour moi, semblait essentiel, mmh. et comprendre pourquoi est-ce que nous, en tant que militaires, on, on a parce que tous les trois ans, on va en formation, que ce soit une formation militaire ou une formation technique. Pourquoi ça a tant de mal aussi à se mettre en place euh, dans la, Parce qu'à l'époque, ça avait du mal à, oui. à percer euh, dans le privé. Donc voilà, toutes des problématiques qui m'interpellaient. Ben, bon, je passe mon master 2, mmh. euh, donc c'est sur deux ans. Là aussi, j'ai payé ma formation, puisque je suis adulte. Euh, non, je pas les... suis pas non. dans le bon mmh. dans le bon tuyau. Bon, ouais, voilà. pas la case. Donc euh, c'est pas grave. Donc je la paye sur deux ans, je me fais ça. Et pendant durant ces deux ans, j'ai euh, une opportunité de, pour travailler pour les Invalides, le musée des Invalides. Donc j'ai un compositeur qui vit, qui s'appelle Louis Dandré, décédé il y a peu de temps, et qui vient toquer à ma porte en me disant euh, voilà. Euh, je travaille sur les invalides et euh, on aimerait échanger avec vous. Mais comme moi j'ai des étudiants qui étaient très facétieux, je ne réponds pas tout de suite. Ok, c'est euh, une blague. C'est une blague. Donc je chope l'étudiant qui est le plus facétieux je dis bon, qu'est-ce <rire> que tu me fais Tu arrêtes <rire> tes blagues parce que ce n'est pas, pas hmm. amusant. Puis il me dit non mais c'est pas moi. Bon, ouais, c'est bien, mais je le connais. Deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, je réponds quand même à Monsieur Louis d'Andrel, que je ne connaissais pas, mais en fait, c'était un grand compositeur. Mais je n'ai pas le réflexe. Euh, et je ne le fais toujours pas. Parce cherché. que je préfère le vis-à-vis. -vis. Voilà. Ouais. Je préfère le vis-à-vis. -vis. Donc, je n'ai pas le réflexe de, de chercher qui est vraiment Louis d'Andrel. En fait, c'est un vieux monsieur, déjà, bien âgé, une grande pointure, qui travaille sur tout ce qui est euh, visage sonore, mais euh, pas sous la forme sur laquelle je travaille. Mmh. Et il doit... Euh, restituer des ambiances sonores de champ de bataille. Ah bien sûr, moi, c'est super, moi, je vois ça, je vois plein de cartes, avec des trucs dessus, oh, peut-être ça me parle tout de suite, en plus c'est super sonore. Donc, euh, ah, c'est super, il ouais, y a ça, ça, ça, ça, ça, il y a quelle période, tac, tac, tac. Je, en, en, en une matinée, je lui avais fait son schéma, lui, ça faisait six mois qu'il galérait. Mmh. Et donc là, bah, je, suis, je suis missionné par louis Dandrel. Donc, j'avais quand même interrogé un collègue en lui disant, je peux demander combien. Oui, parce qu'on oui. euh, Donc, lui, il me dit, bon, pff, tu me demandes 100 euros. Et, et là, j'ai dit dis, ben, je demandais 5000 euros. Mmh. Je suis revenue avec mes 5000 euros. Ah. Parce que, euh, moi, je ne me rendais pas compte de ma valeur, quelque part, mmh. mon expertise. Et là, je me suis découverte quelque chose qui, euh, qui existait en moi, mais qui n'existait pas forcément chez les autres. C'est-à-dire que j'ai cette facilité, quand je lis un document, il est sonore. Je le vois, il fait du son, je le lis, il fait du son. Donc ça, déjà, c'est un gros plus. Et euh, quand on recoupe ça scientifiquement euh, avec un certain nombre d'informations, eh bien, on en arrive à comprendre euh, toutes les couches qui existent et euh, d'en faire un paysage sonore audible pour celui qui n'a pas cette euh, faculté d'entendre le passé. Et donc, bah, bah, pour les invalides, j'étais super contente. Donc, j'ai commencé à travailler sur les plans. C'est super amusant. De fil en aiguille, comme je trouvé que c'était bien, bah, j'ai travaillé pour la sonorisation des couloirs. Oh, bah, c'est pas mal. Puis pour les bornes, enfin, de fil en aiguille, j'ai fait quand même pas mal de choses pour 5000 000 euros. Je... Parce que j'étais loin de la facture. Lui, il a dû avoir en retour. Mais peu importe. Tu mis fait le... ton expérience, ça t'a fait plaisir, Moi, ouais, puis j'ai surtout mis le doigt sur quelque chose qui était... Ouais, ah, c'est pourquoi, on mais pas de son dans les musées. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas. Non. Donc. Et maintenant, on baigne dans les différents bruits de salles. Voilà, ouais, enfin, bien fait ou mal, mal fait, fait mais quoi qu'il voilà. en soit, voilà. Donc là, je me il ah, y a peut-être une question à se poser. Donc euh, oui, j'avais ma thèse, j'avais le, le Master 2. Je euh, cherchais parce que j'étais pas. Ouais, J'arrivais en fin d'un cycle à Lyon 2, euh, pas forcément bon cycle. Donc je me dis, bah, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc je vais confronter euh, mes idées à ceux de conservateurs de musée. Et je leur pose toujours la même question, bah, pourquoi il n'y a pas de son Et la réponse a été toujours identique, mais c'était la même. On ne veut pas de Walt Disney c'est pas évident pour définir un produit. Hein. Ouais. Surtout quand on sort un Master 2 où on dit, voilà, le client, il va vous définir un produit, ses besoins il et be... tout. <rire> là, là, là, moi, il, il me dit, <rire> mon client, mon hypothétique client me dit, bah, voilà, je veux pas du Walt Disney. Euh, c'est quoi du Walt Disney donc définir lui, c'est quoi du Walt Disney mm. En fait, ils ont une très grande part scientifique qui oui. doit transparaître. Et le Walt Disney ou le Pied du Fou, hein, parce que ça a un petit peu changé. Mais bah, ces deux schémas-là, ce sont des schémas... Ce sont des schémas narratifs, mais complètement fictionnels. Donc euh, là, ça commence à prendre forme dans ma tête. Et euh, au bout de quelques temps, bah, moi, je tombe sur euh, le plan bretèze. Et on va dire euh, 15 jours après, euh, un ouvrage qui s'appelle le, le tableau de Paris. Et là, ça match, puisque moi, tout est sonore. Ça match dit. Bah, il me faut un terrain pour démontrer qu'on peut faire quelque chose. Il faut un terrain clair d'être précis. Les deux matchs, eh ben, je vais travailler là-dessus. D'où la naissance du projet euh, Bretèze. Donc, le projet brethèse, eh ben, euh, on va dire à partir de 2009-2010, ça commence à mmh. germer dans mon, dans mon cerveau. Au début, je travaille assez à la vue et à l'ouïe de tout le monde. Euh, ça crispe un peu, à droite à gauche. Il doit encore y avoir du sang sur les murs, je pense. Donc, progressivement, je retravaille plutôt dans mon coin. Jusqu'au moment où euh, ouais. bah, le, le projet ou le produit, peu importe comment on l'appelle, euh, prend vraiment naissance. C'est-à-dire qu'il a suffisamment de matière pour se dire, bah, là, j'ai une histoire sonore qui apparaît. Et puis j'ai un collègue euh, qui arrive sur le point des pieds, alors que j'étais en train d'écouter mon travail, qui me dit, c'est quoi Et, Alors je lui dis, voilà, euh, je travaille sur des ambiances sonores de Paris au 18e siècle. Il me dit, attends... Euh, « D'accord, mais pas, pas, ça ne va pas être palpable pour le grand public. » Moi, je te fais connaître quelqu'un parce que je pense qu'il faut que tu aies une matière visuelle. Oui, c'est obligé. Enfin, je veux dire, si tu veux voilà, la a... ouais, c'est ça. Oh, voilà, en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, pour faire palper des oreilles, euh, ce n'était pas possible. Donc, il fallait quelque chose de tangible. D'où la maquette bretaise, c'est-à-dire euh, cette restitution sur une plateforme de jeux vidéo d'un quartier de, de Paris. Et là, eh ben là c'est la grande bascule. Parce qu'en 2014, je présente mon dossier sur ce qu'on appelle les innovatives. J'avais visité les innovatives en 2013. Le projet n'était pas encore suffisamment mature. J'avais trouvé que c'était intéressant. Donc les innovatives SHS, c'est un, euh, un salon où euh, toutes les sciences humaines et sociales qui, sont, qui présentent des projets en rupture ou pas, mmh. mais en tout cas suffisamment innovants, pour la société, euh, sont euh, mis à disposition de la communauté scientifique, du grand public. Okay. Donc en 2013, je vois ça, je dis putain, ça c'est super intéressant. Entre temps, il y a une restitution d'un pont euh, Notre-Dame, une équipe qui travaille que sur le visuel, une équipe de Lille. Moi je passe une première fois, je dis putain, il y a des erreurs en plus sur le pont, tu vois. Pas, je passe une première fois. Ah oh, non, mais moi tu sais, j'étais vraiment malade, je crois passer une deuxième fois. À oh, la troisième fois, je m'arrête et. Euh, et vous, le pont Donc le graphiste, il vient, il me dit, bah oui, c'est le pont Notre-Dame à Paris, 18... enfin, c'était pas... à la fin du XVIIe siècle, mais bon, on est sur du temps long. Ok, d'accord. Euh, vous savez que vous avez une erreur. Donc là, un gros moment de flottement, il me dit, il n'y a pas la pompe. Parce que moi, c'était bruit. Hein. pas pompe, ça veut mm -hmm. dire pas bruit. Elle a dit « Non, mais moi, je ne suis, suis pas le chercheur. Oui. Euh, vous repassez d'ici une demi-heure, le chercheur là. » En fait, c'était une chercheuse avec qui euh, bah, je m'entends très, très bien. Oui. Et on a collaboré. Et rectifié. Ah bah, C'est-à-dire que la pompe n'était pas mise en place, en fait, mmh. euh, comme c'était juste le début du projet, ben, euh, c'est des éléments graphiques euh, qui se mettent, et donc et la pompe est arrivée plus tard. Mais j'ai sonorisé ce pont, puisque je sonorisais l'autre, je pouvais bien sonoriser celui-ci, donc on a, on a travaillé ensemble sur le pont Notre-Dame, et moi j'ai travaillé euh, sur mon, sur mon euh, segment, donc moi c'est beaucoup plus grand, puisque c'est le quartier du Grand Châtelet, donc c'est à peu près 50 hectares, hein, autour du Grand Châtelet et euh, avec des ambiances sonores qui sont intéressantes, puisque ça représente à peu près 80% des scénarios que l'on peut trouver dans une ville, quelle que soit la ville, euh, quelle que soit aussi l'époque. Comment tu fais pour euh, retrouver ces bruits, enfin recréer ces bruits <rires> Il y, a, il y a trois grandes ph phases. Mm. Il y a une phase, euh, commençons de le, passer. Ça. Donc, comme on le passé. C'est ça. Donc commençons le passé. je vais, là je vais bouffer de l'archive. C'est-à-dire que je vais euh, lire beaucoup, euh, regarder beaucoup. Donc au niveau du texte, c'est de la littérature, c'est des quotidiens, des journaux de l'époque, mm. c'est des journaux intimes, c'est également des documents de police. Oui des actes de testament hein, euh, et surtout des actes administratifs. Et tous, ils t'apportent des, des indices mmh. que tu vas pouvoir agréger. Euh, et puis après, bah, tout ce qui est visuel. Donc les visuels, tu as ben, les tableaux, les gravures, c'est le plus simple. Après, bah, tu as les sculptures qui peuvent aussi apporter des informations. Et puis tous les objets du quotidien. Et puis après, tu as les euh, cerises sur le gâteau. Tout ce sur quoi tu ne penses pas. Et qu'en tant que chercheur, tu as la main du chercheur. C'est la veine du chercheur. Par exemple, tous les plans euh, avant les triangulations, tous les plans, euh, les rues, elles c'est tout, tout un petit doigt là qui passe, alors que tu sais pertinemment qu'il y a des rues qui sont plus larges que d'autres. Alors comment on fait Eh bien là, tu as les carnets de carrosses de l'époque. Et donc et, sur et, ces... ce que c'est, ce j'ai entendu sur la radio le, quand on le, parlait. Le carnet ouais. de carrosse de l'époque, c'est tous les cochers... C est, c est, les taxis de l'époque, oui. il faut qu'ils sachent s'ils peuvent passer ou pas passer. Donc, ce carnet-là, il y a tous les noms des rues, des quartiers, la longueur des rues et puis surtout le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. -vis. Ce qui donne une largeur. Après, il voilà. ouais, y a, y a un, y a un biais, Il voilà. ouais. y, y a un biais parce que c'est la partie la plus étroite, bien sûr. Mmh. C'est ce qui intéresse le, co le cocher. Hein. Mais euh, on sait, par exemple, si la rue, il y a un seul carrosse, bien la partie la plus étroite, il passera un carrosse. Donc, on prend la, la, la largeur du, ouais. du carrosse, on rajoute 10 cm de chaque côté, non pas pour les rétroviseurs, mais pour le passage. Et là, moi, sur un plan triangulé, quand la rue, elle existe encore, j'avais 10 cm d'erreur. Ouais. Donc, ça veut dire que mon mode de calcul était bon. Et progressivement, on va agréger. Tu as les documents, 10 mixtes, par exemple, euh, les devis de travaux. Moi, je travaille sur du bâti commun. Donc, aujourd'hui, si on veut du bâti commun, on prend un bim, chut, on a tout. Mmh. Bon, à l'époque, ben non. Oh, parce que ça se démonte, ça se monte, ça brûle, enfin bon, il y a plein de choses. Mais, par contre, on a les devis de travaux. Donc, quand on regarde, ben, on a tous les matériaux qui sont utilisés. Donc, t'en déduis. Voilà. C'est ça. Alors le BIM, c'est euh, la version numérique en fait, des synthèses de travaux aujourd'hui, c'est-à-dire des, des suivis de chantier. C'est ça. C'est quelque chose qui est très pratique aujourd'hui pour toutes les, les, tous les gros chantiers, en fait. Hein. Oui. Alors, tout, tout le monde en profite, il y a les temps réels, aussi. enfin toutes les modifications sont faites en temps réel, c'est génial pour ça. Alors au niveau urbain, voilà, ouais, c'est on va dire le livre de chevet oui. de, des urbanistes. Bah, à l'époque, il eh n'y ben, bah, avait pas, donc on fait avec les, les, les quantité moyens. Quantité du... de travail que tu as dû... Mais non, parce que c'est tout à fait Au niveau de la ça, synthèse. En fait. <rire> ah non, au niveau de la synthèse, franchement, si, si, là, il ne faut mais pas... Le, le cerveau humain est fait de telle manière ah, que, à, grâce à la mémoire, on agrège progressivement. Mmh. Et en fait, j'ai toujours, moi, j'obtiens un millefeuille d'informations. Et tu vas épuiser quand il faut. Pop, pop, pop, pop. Et il évolue tout le temps. Donc, une ambiance sonore, c'est un triangle, mmh. pas forcément vertueux, mais c'est un triangle avec trois couches. La première couche, euh, celle sur laquelle on s'appuie constamment, c'est ce qu'on appelle euh, la géophonie. C'est tous les bruits et les sons qui euh, sont présents sur un lieu. Donc, Par exemple, si tu es sur Paris, bah, c'est euh, le fleuve qui coule avec le vent. Et puis s'il pleut, bah, c'est tous les événements météorologiques. Donc ça, c'est la géophonie. Juste au-dessus, tu as une couche supplémentaire, c'est la biophonie. Les animaux, les insectes, tout ça, c'est dessus. Puis les gros pollueurs, bah, bah, c'est nous, c'est l'anthropophonie. Donc surtout en ce moment. Mm. Mais euh, on est encore au-dessus. Donc une fois que j'ai agrégé tout ça, c'est-à-dire que moi je fais une étude sur la géophonie, comment ça a été modifié, parce que ça a une incidence très importante. Donc je, je vais jusque-là. Paris au 18e siècle il y avait plein de petites collinettes partout. Aujourd'hui il est plat parce que oui. Osloan est passé par là. Donc moi je regarde tout ça. La biophonie, bah, je fais une étude aussi de la biophonie, de, de la période sur laquelle je vais travailler. Plus je remonte dans le temps, bah, plus il faut que je trouve des éléments. Oui. Donc je vais, euh... moi je ne suis pas, je suis que qu'archéologue du pays national, donc je vais taper à la porte des gens qui ont cette spécialité, qui peuvent me répondre ou m'orienter sur des ouvrages. Et puis bien sûr, la dernière, l'anthropophonie, Là aussi, bah, il y a plusieurs couches à l'intérieur, puisqu'on a tous les métiers, mais on a aussi les sociologies qui sont présentes. Et puis, il faut savoir, il faut comprendre comment ça s'articule. Et euh, tu fais de la restitution sonore dans ce, ce projet-là, je suppose. Comment est-ce que tu enregistres les sons Où est-ce que tu les enregistres ou... Alors, comment, toi, Tu te débrouilles justement pour trouver quelque chose qui corresponde à toutes ces recherches. Tous les travaux, toutes les fresques sonores que, euh, sur lesquelles je travaille, ce sont... Il n'y a, a pas de bruitage, il n'y a pas de sound design. Okay. Un bruit qui a disparu, je ne le mets pas, je ne le crée pas. D'accord. D'accord. D'où, euh, quand tu as créé euh, mm. ta cible, ta moi, c'était important parce que euh, bah, voilà, pour moi, c'était un, un bruit pas. que je pouvais. Mm. Voilà, ça n'existait plus. plus. Et toi, tu as eu. Euh, voilà. Donc, euh, nous, on va en captation. Tout ça, c'est le deuxième temps. C'est-à-dire qu'on fait à nouveau une enquête dans mm. le présent. Et cette enquête, c'est retrouver les bruits du passé qui sont encore dans notre présent. Alors, les bruits de l'artisanat, mmh. euh, je vais presque dire que c'est simple. Oui parce que Jacques, donc, qui est compagnon du devoir antérieur de Pierre, m'expliquait qu'effectivement, il y a des savoirs ancestraux qui n'ont pas tant varié que ça. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai un donc, terrain de jeu qui est... Euh, bon, c'est mon dada, c'est c'est de long, mais j'en ai d'autres. Alors, justement, ah, j'attendais que tu viennes. <rire> <parce rire> <que c 'est rire> <filant, rire> là oui. Euh, donc, voilà. Ça, c'est euh, mon terrain de, de, de jeu. Et, et puis, euh, bah, le plus compliqué, c'est... Euh, les ambiances des lieux qui ont été profondément modifiés. Par exemple, pour Paris. Alors oui, tu as un gros travail là-dessus, sur la euh, modélisation, ouais, Parle-nous-en, parce que c'est Eh bah, bah, Paris, la Seine, c'est pas la peine. On ne pourra pas l'enregistrer. Hmm. Même si on dit qu'il n'y a pas de pollution sonore, ce n'est pas possible. Parce que je dois le canaliser. Il enfin, hmm. bon, y a plein d'éléments. Et, et bah, justement, et sur Notre-Dame, tu as fait un travail mais, euh, ouais, remarquable là-dessus. Alors, on, bah, on cherche des lieux qui ont qui sont presque similaires, on va dire, ouais. et puis ça, ça fait partie du biais euh, de l'hypothèse de travail et du biais qui, euh, qui rentre dans la maquette. Puis une fois qu'on a tout ça, mais ce n'est pas fini, parce qu'il faut aller les enregistrer, parce qu'une fois qu'on les a trouvés, c'est bien, il faut prendre contact, il faut qu'ils soient d'accord, et puis ben, nous, il faut qu'on vienne avec nos micros. Donc ça, ce n'est pas tout à fait le troisième temps, ouais. c'est le deuxième temps et demi. C'est une petite mi-temps entre deux. Donc euh, la plupart du temps, quand euh, aujourd'hui, on, on, on a quand même bien travaillé nos, euh, nos modes de captation avec euh, Martin qui est le 50% de l'équipe, hein, puisqu'on est très nombreux, bien sûr, à chaque fois on me pose la question. Je m'appelle Martin Guenet, euh, je suis ingénieur du son. Euh, J'accompagne Mylène euh, dans toutes ses missions euh, au CNRS. D'habitude c'est moi qui, euh, qui pose les micros sur les jambes, mais cette fois-ci euh, c'est l'inverse. Avec Mylène on s'est rencontrés parce qu'elle cherchait quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'audio immersif et euh, dans la spatialisation sonore, euh. et du coup c'est pour ça que euh, j'ai rejoint son équipe, mais je suis aussi responsable euh, de la réalisation technique des captations des captations euh, audio qu'on réalise. Et donc euh, là pour la captation de la scie hydraulique, on a déployé euh, 4 micros, donc deux micros directifs pointés euh, vers les lames de la scie qui euh, vise à isoler euh, le son précis de, de l'action la, de, de la scie. On a un autre micro qu'on appelle un micro de contact qui est directement euh, accolé à la pierre et qui vient capter uniquement les vibrations euh, solidiennes de la pierre. Donc euh, on espère qu'avec euh, ces micros euh, on pourra euh, tirer des, euh, des analyses euh, acoustiques, des euh, mesures précises qui serviront à étudier euh, plus précisément euh, l'impact des différents types de sable par exemple. Ben pour un geste, on a... Euh, allez, le plus petit geste, 3 micros. Et euh, un, un geste un peu, un peu plus rond, on va mettre 5, 6 micros. Et le plus important déploiement qu'on ait eu jusqu'à présent, c'est 20 micros. Ok, votre temps de traitement après, ça donne quoi oh, Bon, ça dépend. En fait, ça, ça, le dérochage ne prend pas trop de temps. C'est juste le choix de ce qu'on va insérer dans, le, dans la fraction. Mais, mais là, ça y est, là, on attaque mmh. le troisième. Et troisièmement, qui est, euh, bah, comme à la MSH de Lyon-Saint-Étienne, on, on maîtrise la totalité de, de la chaîne de production, et ben, bah, le troisième temps, c'est la diffusion. Et donc la diffusion, euh, on va devoir restituer, concocter euh, la fresque sonore, c'est-à-dire avoir, avoir une narration sonore, mmh. sans paroles, que des bruits et des sons. On va ajuster tous ces sons pour faire un fil narratif, puisque le son, c'est du temps, d'espace, d'espace-temps. Donc, euh, on est obligé vraiment de développer tout ça. Et ensuite, on le diffuse. Donc là, il y a la, le fil narratif. Avec Martin, euh, lui, il commence... Alors, moi, je fais une histoire en son. Ouais, J'écris euh, ouais. pas, pas un texte. On a le même logiciel et moi je vais mettre mes sons en lui disant bah voilà je vois ça tu vois comme quoi on est pollué par le visuel on dit, je vois ça mais on... je... en même temps tu vois ça j'entends je... ça j'entends ouais, ça voilà j'entends ça euh... est-ce que est-ce que ça te parle donc avec Martin on est vraiment on travaille vraiment main dans la main donc il dit oui ou il dit non ou c'est faisable pas faisable parce que hmm. des fois j'ai un peu jeté hein, j'avoue progressivement ce que je lui ai donné, lui, il va commencer à faire un premier jet puisqu'on spatialise nous, systématiquement nos travaux. Et ensemble, on fait la dernière phase, c'est-à-dire qu'on finalise la spatialisation. Que ce soit pour une écoute binaurale, c'est-à-dire au casque, oui. ou une écoute, une écoute immersive en WFS, c'est-à-dire du front d'onde. C'est-à-dire qu'on peut positionner très finement des objets sonores tout autour de nous et les faire bouger. C'est fascinant. Voilà, là, tu as les trois grandes étapes, quel que soit le paysage sonore, ouais. tu as les trois grandes étapes, euh, c'est long. Et Guédelon, là-dedans, fait... tu me parlais de Moulin, mais entre autres, hein, mais tu me parlais Alors Sur Guédelon, on a pas mal de, de, de, de travaux. Donc, on en est à la septième campagne de captation. Mmh. Et euh, souvent, la question qui revient, c'est « oui, mais vous avez capté une fois le forgeron, euh, c'est bon ?» Ben non, <rire> déjà, pour plein de raisons. Un, parce que nous, on améliore nos captations. Ça, c'est la première, la première étape. Mmh. C'est-à-dire, d'une fois sur l'autre, des fois, on n'est pas tout à fait satisfait. améliorer. Deux, euh, bah, c'est du, du son, hein, donc le temps il, il s'écoule donc une captation elle sera unique. C'est ouais. ce moment-là, la fois suivante on aura peut-être un autre résultat plus ou moins pertinent. Et puis l'artisan, parce qu'aujourd'hui ah, au tout début il nous disait bon non on ne fait pas de bruit, aujourd'hui il vient nous chercher quand on arrive sur le chantier et puis ils nous disent, j'ai un petit son là, Oh, ça, il Elle faudrait. « <rire> Viens écouter et dis-moi si tu peux me le capter. » Voilà, le, le retour, il se fait comme ça. Donc, à chaque fois qu'on part sur Guadelon, on a un programme bien établi, mm -hmm. bien balisé. On a préparé tous nos micros, donc en général, on part aussi avec quelques kilos de ouais, matériel. Oui, je mais toi, tu as cet avantage-là, c'est que euh, tu aimes le contrôle aussi, c'est-à-dire tu aimes l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit hyper calé. Et ce que tu disais, effectivement, si c'est tout calé, on est bon. On oui. peut se permettre une impro. Voilà, ou une alors la, là, ouais. l'impro, en général, est... elle, elle arrive euh, assez rapidement. De... En général, on met un pied sur le chantier, on a tout de suite un artisan qui dit « J'ai gardé quelque chose pour vous parce que c'est super ?» Donc on dit « Ah, d'accord. » Donc là, dans notre planning qui est déjà réglé comme des papiers à musique, qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever pour mettre Parce que s'il vient nous voir, ça veut dire que pour lui, c'est important. Ouais. Mais que pour nous aussi. Ah bah oui. Et qu'il faut être, euh, il faut être alors, Voilà, réactif. très très réactif. Donc, euh, alors, Il y a des choses qui sont immuables parce que quand ça nous demande, par exemple, un temps de préparation, on parle du moulin ou on parle du pont dormant ou là, c'est vraiment des captations qui sont faites pour une restitution spatialisée. Donc, on fait une captation spatialisée en haut, en bas, à droite, à gauche, pour la restituer en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, celles-là, elles sont immuables. Après, il y a tout le reste. Et c'est vrai que c'est ce truc-là, quand je vais aussi de temps en temps, ils ont tellement progressé dans les restitutions sonores aussi, dans les, enfin, dans les salles équipées, que tu as cette immersion qui est quand même fascinante. Et d'ailleurs, dans les musées, il y a des certaines salles, d'ailleurs, euh, j'y pense, où euh, tu peux rentrer, alors c'était, je pense, au combat de l'élateur ou des trucs très particuliers, mais tu as aussi de l'immersion euh, sonore. Et c'est vrai que les artisans, on parle d'artisans parce que c'est le cas, euh, d'avoir effectivement cette immersion, il manque plus que d'avoir les odeurs. C'est le dernier truc... Euh... Alors souvent, alors, ouais. voilà, c'est le, juste le point de bascule, c'est que quand on a réussi réellement à bien bosser, à un moment donné, il y a un facteur déclenchant au niveau de notre sensorialité qui fait, ça, ça manque. Mm. Si tu en es à ce point-là, tu peux te dire Donc que bien, ton travail, il ne euh, voilà, sera jamais euh, au maxi, mm. hein, mais il sera tip top pour que le commun des mortels, quand il est immergé, il se dise, ouais, je suis dans cette situation-là et c'est ça. C'est quand même hyper intéressant. Je trouve que toi, enfin, tu dois découvrir des choses tous les jours. Et tu, je sais en plus que tu mènes extrêmement, un nombre extrême de projets. extrêmes, c'est volontairement choisi. Hein, parce que toi, effectivement, tu surblindes bah, parce que c'est intéressant. Et euh, alors, actuellement, toi, tu mènes quels projets et quels sont ceux que tu vas développer Ouais. Ok, tu, tu, as, tu as 15 minutes. Ok, pas 1h30. Ok, <rire> Alors, euh, alors, moi, j'ai toujours brethèse, puisque ça, ça sert toujours de laboratoire. Oui. Euh, donc, brethèse, est de, il est sorti en 2015. Ça a été très, très vite. On en est à la 19e version, on va attaquer la 20e. Okay. D'accord Donc, euh, brethèse est, reste euh, le laboratoire. C'est-à-dire que quand euh, on, on veut vraiment tester quelque chose de bien pointu, comme on a suffisamment de matière, puisqu'on a énormément de fichiers sons à l'intérieur, on a brethèse. Euh, moi, je suis expert scientifique sur le chantier Notre-Dame. Donc, j'ai ce segment-là qui mmh. demande quand même beaucoup de temps. J'ai un projet perso qui s'appelle Esphaïstos. Donc, c'est la valorisation de tous les métiers du patrimoine, que ça. ce soit le bâti ou l'artisanat d'art. Donc, euh, Esphaïstos, c'est capter les gestes des artisans pour en faire des supports pédagogiques, de médiation ou euh, de communication. C'est-à-dire que nous, avec une prise, on va pouvoir le déployer sous plusieurs formes. Ça, on fait un petit peu des économies. Mais euh, comme on a beaucoup de matière, ça nous permet aussi d'agencer mmh. tout ça. Donc, ça, c'est euh, dans la boîte. Dans cette boîte-là, elle se décline parfois en sous-projets. Parce que euh, bah, je me suis aperçue que, comme j'avais parfois des idées qui allaient très très loin, euh, j'ai plein de voies qui s'ouvrent en face de moi. Donc, il y a des projets qui sont trop tôt pour être perçus par les autres comme étant euh, potentiellement viables, parce que c'est ça qu'il faut aussi voir. Et puis, il y en a d'autres qui sont proches. Ouais. Donc, par exemple, j'ai le projet Promesse avec une équipe de, de Nice, Saint-Étienne, hein, l'école centrale Saint-Étienne. Ce projet Promesse, il s'agrège sur le projet Esfahistos. Et nous, quand on fait nos captations, eux, ils viennent capter les gestes des artisans ouais. pour les restituer virtuellement, avec, ouais, ouais, grâce à des nuages, de, voilà, avec des nuages de points, ce qui fait que les maquettes qui qu vont pouvoir sortir, on va pouvoir faire le tour de l'artisan. Donc, nous, on travaille, je fais une petite aparté, au travail à Guédelon. Guédelon, c'est un chantier de construction d'un château du XIIe siècle et il est ouvert au public tous les jours. C'était ma question, je me souviens, en me disant mais, <rire> Tu n'y pas fermé une journée pour que tu bosses Non Non, <rire> non. Donc euh, tous les jours, on vient il y a du public. Donc, les premières captations, c'était un peu folklore parce qu'on bah, avait de la pollution. Entre les questions, vous faites quoi sur la télévision Enfin bon, mmh. ils intervenaient alors qu'on était en train d'enregistrer. voire même, bah, ils parlaient, même s'ils ne nous interrogeaient pas, mais ils avaient besoin de parler entre eux. Donc première étape, on va dire, la première époque, c'était un peu... La deuxième époque, on a dit, on va mettre des panneaux. On va mettre des panneaux comme quoi on enregistre. Mais là, c'est pareil, ça déclenche un flot de questions. <rire> c'était pas le but. Aujourd'hui, on a un objet de médiation. Donc quand on est sur le terrain... On a déployé un rack de casques, donc il y a six casques, ouais, top. et au moment où nous on enregistre, on leur fait écouter ce qu'entend qu l'artisan ouais. et ce que capte le, le chercheur. C'est fascinant. Et là, miracle, et ben comme ils s'entendent parler, puisque le micro capte tout, Mais voilà, il y a du parce silence qu serait, qui il, se... Oui, c'est ça, ils voilà. veulent profiter justement pour analyser les Et puis c'est surtout qu'ils se rendent compte, mmh. euh, de la parce qu'on a beau dire à un micro, c'est hyper sensible, oui. je, euh, les gens ne se, se rendent pas compte de ça. Donc là, c'est super. Et en plus, il y a des personnes qui restent 20 minutes, puisque nous, on laisse les micros. On peut rester une heure pour capter la totalité du geste. Moi, je dis qu'un un, un visiteur qui reste 20 minutes pour écouter le geste d'un artisan, pour moi, c'est fabuleux. Donc voilà, on, on essaye de déployer des outils de médiation pour accompagner nos, notre recherche. C'est Quand tu me parles effectivement des casques, tu sais, quand ils restent longtemps, ça me fait penser à cette grande mode qui, qui se déploie toujours encore aujourd'hui sur l'ASMR. Ben, tu as peut-être entendu, tu aurais forcément entendu parler, et, euh, et sur l'incidence qu'ont des sons sur, je pense, au 432 Hz pour euh, poser le cerveau, tu sais, ou avoir cette répétition en fait qui est purement tribale, je pense. Hein, qui, euh, mine de rien, apaise ou fascine. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans de euh, très, très primitif, en fait. Euh... Bah, en fait, ils sont plus près de l'artisan. C'est ça, hein. oui, c'est-à-dire l'immédiateté. Parce que, euh, mm. par exemple, à, à Guédelon, bon, on, on a ici le, le, le public, qui est ouais. quand même contraint derrière, euh, derrière une corde, hein, parce mm. qu'il ne peut pas rentrer dans l'atelier, et puis l'artisan, il est là. Donc, il ne voit pas forcément son geste, mais en, oui. tout, en tout cas, au niveau du son, parfois, il ne l'entend pas, parce que ça peut être un, un son très ténu. Je prends le menuisier, quand il commence à sculpter, ouais. le son, il est ténu. Ouais. Nous, on a un micro qui capte, euh, c'est un, un petit micro dit surfacique, hein, on, le, on le colle sur le, sur le bois, donc on entend le, le geste, on Je entend l'outil en bah, qui, qui entame le bois ouais. tout doucement. Il l'entend. En fait, il est à la place de l'artisan. C'est génial, vraiment. Et là, euh, là bah, on, on, a, on a tout gagné, quoi. On a tout gagné. Et l'artisan aussi, parce qu'il n'est il est plus arrêté dans son geste pour répondre mmh. à la question. Ils attendent qu'il ait fini pour l'interroger. Donc, euh, voilà pour les outils dits alors, de médiation. Alors justement, à propos d'outils, justement, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu as dû voir l'évolution, effectivement, mi microphonique, ce truc qui n'existe peut-être pas, euh, c'est-à-dire que tu as dû voir les premiers micros avec lesquels tu as bossé et ceux avec lesquels tu travailles maintenant, qui sont, je pense, très différents, voire ils sont maintenant... Enfin, très perfectionnée, c'est-à-dire que tu me parlais effectivement de la cour de Guédelon à 4T au micro-canon, ça c'est un truc de dingue. Euh, t'en dirais quoi sur cette évolution-là et ta manière de travailler maintenant avec ces types de micros Alors, je garde ta question là. Ok, ça marche euh, nickel. Juste hop, après. Tac, hop là. Non, <rire> non, parce que je n'ai pas fini <rire> avec oui. les projets, donc si... Oui. Euh, ok, on il finit va, les projets. Voilà, il, ah, il, il, <rire> <rire> voilà, il, il va, il va t'en manquer. Ça va. Donc, j'ai Espahistos, à Bretagne, j'ai Esfaitos Promesse, le chantier Notre-Dame, et je, je travaille également avec d'autres équipes. Il y a mes projets, mais il y a ceux auxquels je collabore. Donc des équipes à Lille, par exemple à l'institution du camp du Drador, qu'on me demande de sonoriser, où là il y a, il y aurait beaucoup, enfin, il y a beaucoup de matière à faire. Donc c'est un projet qui est... Bon, Toujours en attente de financement, mais mm. bon, on travaille quand même un peu. Et puis surtout, j'ai une ANR qui s'appelle Lab in Virtuo. Donc là, on est sur des projets de restitution virtuelle d'ambiance d'ateliers de, de, de, euh, divers et multiples pour euh, comprendre justement l'ensemble le, de la sensorialité dans un atelier. Donc on ira capter, parce que mm. c'est sur les rails, on va aller capter un atelier de forge au muret. Okay. Et on va étudier tout ça. J'en viens sur la question euh, qui est... Micro. micro. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Donc, j'avais un enregistreur numérique euh, basique, le H4N. Oui, plus j'avais euh... pas beaucoup de sous. Oui, bon, on l'a tous voilà, eu. Voilà, on l'a tous eu. A tout su. Peu, oui. euh, et j'allais avec mon petit, euh, mon petit euh, enregistreur. Progressivement, j'ai mis un micro dessus. Mais enfin, ce bon, c'était quand même pas probant Et aujourd'hui, on a des enregistreurs numériques et surtout énormément de micros. Et on va faire des choix stratégiques en fonction de ce que l'on veut enregistrer. Donc au tout début, euh, avec euh, Martin qui a un G-son, j'ai essayé de lui expliquer que ce qui était important, c'était l'objet sonore. Mais euh, comme tout un g -son qui sort d'école, on les bassine, maintenant il le sait, hein, on les bassine avec les ambiances sonores. Ouais, il suffit de mettre un micro, on aura la totalité. Alors, pour les ambiances contemporaines, sans doute, même si je suis sceptique, sans doute. En tout cas, pour remonter le passé, c'est plus ouais. compliqué. Donc, on est obligé de repasser par l'objet sonore. Ce qui fait que nous, pour avoir toutes ces couches, on peut avoir jusqu'à 250 sons, des objets sonores, jusqu'à 250 fichiers, pour recréer une ambiance sonore. Donc, on va faire une captation la plus... Alors, la plus... Euh, immersif possible, hein, oui. parce qu'on on, on va capter de manière à ce qu'on retrouve l'épaisseur du son. J'ai compris. Mais pour bûle, avoir ça, là, ça, ça fait comme ici, il y a un certain nombre de caméras tout autour. Ben, oui. Nous, c'est la même chose pour les micros. Sauf qu'on a des micros qui sont différents en fonction de ce qu'on veut avoir. Parce qu'un son, c'est ce qui est dans la, pa la partie qu'on va travailler, c'est tout ce qui est autour, et puis c'est tout ce qui est éloigné. Ce qui fait qu'on a souvent trois cercles oui. de, de captation. C'est waouh! Et là, on a des trucs qui sont ouais. fabuleux parce que le, quand, quand on va dérocher et quand on va travailler cette, cette source sonore, ben on, a, on a un objet qui, qui a de la consistance et pas un objet à plat. Oui. Ah je vois très bien, même par rapport au film contemporain, tu as besoin d'avoir quelque chose qui te rende, qui rende, dans lequel tu puisses être. Et ça, c'est top. Donc l'évolution, voilà, elle ne s'est pas faite forcément oui. sur les micros, parce que je pense qu'aujourd'hui, les, les nouveaux micros coûtent vraiment très, très cher. Donc oui. on court tous après l'argent, mais on peut trouver de très bons micros. Mm. Chers, certes, mais pas forcément de la dernière génération. Mais qui font qui, très voilà, bon travail. Et, oui. Ils font du bon, bon travail. OK. Et tes projets futurs bah, Déjà, le futur, il est bientôt fini pour moi. Donc ça, c'est le premier point. Et puis... Euh, on, va... on a été sollicité pour un projet sur euh, l'horlogerie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour plein de raisons. Déjà, parce que moi, je rêve d'aller euh, capter un jacquemart, ou <rire> une, une horloge atomique, astronomique, pardon, même <rire> atomique, ça serait Mais alors, en tout cas, euh, j'en je, rêvais depuis pas mal de temps, donc ça a sans doute l'opportunité. Ça, c'est le premier point. Euh, donc, on, on est en train de chercher des tout petits micros microscopique, donc on a ça. Euh, on, va, on va casser notre tirelire. Ensuite, euh, on a un projet d'enregistrer... Alors, Je suis déjà allé enregistrer deux fois sens oui. des plénums. Donc là, ça serait pour restituer euh, spatialement euh, le, le clocher de, de sens avec euh, l'écraquement du, du beffroi. C'est moi, c'est mon rêve. Puisque le beffroi, c'est une cage en bois qui qu a dans le clocher qui permet d'absorber le, le balancement de la, des, des deux bourdons qui font chacun 16 tonnes quand même. Hein. Quand ça tombe sur le pied, ça fait mal. 16 <rire> tonnes Voilà, 16 tonnes. Oui, nous, il, on a fait un crash test d'ailleurs. On es effectivement un matériau qui permet. Bah tu es obligé d'avoir un. D d un, bah obligé un ouais. mais, euh, mais à Notre-Dame aussi, hein, tu as, t as okay. deux, euh, deux, deux cages, cages en bois hein. qui permettent. Donc, pierre, euh, plus, hein. nous, mm. ce qu'on aimerait capter, c'est cette cage ouais. euh, qui, qui craque tout le temps. Donc, euh, je suis allée déjà deux, allé deux fois, puisque les cloches, la spécificité des cloches de sens, euh, c'est qu'elles ont été fondues en même temps que celles, les premières de Notre-Dame et qu'elles ont les mêmes notes. Oui, oui, je c'est pour ça qu'on était allé à Sens, puisqu'il faut savoir que les cloches de Notre-Dame, euh, en plus, c'est des cloches qui sont récentes à Notre-Dame. Je crois qu'elles datent de 2012 ou 2013. Donc, elles Ce ont... C'est pas les cloches. Hors, à... moi, je travaille sur les périodes mmh. anciennes. Donc, hein, ça, ça serait dans un futur que j'espère proche. Donc, permettre de monter une campagne de captation euh, d'un plénum. Donc, je retournerai entre mes deux bourdons, puisque je me trouvais entre les deux bourdons la première fois que je l'ai fait, avec euh, l'enregistrement des deux bourdons, avec un micro placé entre les deux bourdons, euh, des micros placés euh, aux deux extrêmes, et éviter le crash test qu'on a fait la deuxième fois. C'est-à-dire qu'on a vu tomber un micro, l'enregistreur, pendant que ça balançait de mmh. côté. Et là, on se dit, il ne faut surtout pas bouger. Parce que c'est 16 tonnes dans la figure, donc on attend que la cloche se calme Donc pour un plénum de, on va dire, 5 minutes, c'est 5 minutes de lancement et 5 minutes d'arrêt. Il mmh. n'y a pas de frein, hein. on ne peut non, pas bah dire « Bonjour, ouais. la cloche, tu t'arrêtes <rire> !» C'est pas possible. Donc voilà, on est obligé d'attendre en serrant les fesses, en se disant « Bon, dans quel état est le micro Dans quel état est l'enregistreur ?» Et ben crash test réussi. C'est comme pour enregistrer le feu. Ça marche Alors, enregistrer le feu, c'est très <rire> fascinant on tu nous parlais tout à l'heure avec le four et compagnie. Ouais, parce que comment est-ce que les micros font pour résister Enfin, c'est fascinant parce que toi, tu les as mis... Ah oui, on les oh, a mis, mis près du feu ouais, près Oui, les oui, oui, oui, jamais près du feu. Ah, comment ils font pour résister Ça, faudrait leur demander, demander à eux. Euh, on va euh, peut-être ouais. peut les enregistrer. Avec... Comment tu fais, monsieur micro En non, tout cas, en part... nous, ouais. euh, bah, nous, on les, on les met... Euh... En fait, on surveille. Et puis bon, on serre les fesses, hein. Et puis au résultat, bah, ils tiennent le choc. C'est dingue, ce qu'on euh, C'est ouais, du matériel ouais. euh, vraiment fabuleux. Quoi. Nous, on les pousse à l'extrême, j'avoue. On les met bien. dans des conditions euh, vraiment incroyables parce qu'on veut réellement être plus proche de, de la captation. Essayer d'être plus proche. Donc, pas... comme feu, on a les feux de, de forge. Ouais. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a deux types de feux à la forge à Guédelon. On a un feu plutôt médiéval et puis on a un feu plutôt plus proche du 18 e quand ils ont besoin de chauffer un peu plus. Okay. Donc euh, voilà, ils font ça. On a les feux du talmenier, donc c'est le boulanger. Donc là, c'est pareil, on a deux types de feux. On a le feu du, euh, du four à tuiles et à poterie. Il nous manque euh, le feu du four à chaud. On rêve de capter bientôt, j'espère. Euh, alors, je pense que le cinéma se développe, ils vous ont contacté encore, ça, encore <rire> Non, ça coûte trop cher pour eux. Non, non. non ok, je pose la question. Ouais. Et qu'est-ce que tu... Alors, souvent, les dernières questions d'interview, c'est qu'est-ce que tu dirais, comment tu conseillerais des, on va dire des jeunes, mais ça peut être pas forcément des jeunes, qui souhaiteraient rentrer dans cet univers-là ou travailler là-dedans ouais. Je crois que la première, euh, la première chose, c'est du calme, de la patience de la sérénité, de l'observation et de l'écoute. C'est pour trop fort rien, mais bon, c'est la première étape. Il n'y a, a que là où on va savoir si on, si on est fait pour ou pas. Si on n'est pas capable pendant une heure de regarder quelqu'un travailler, de l'écouter, avant de l'enregistrer, de l'observer, d'échanger avec lui, ce n'est pas la peine. Parce que enregistrer quelqu'un, c'est pas se jeter sur lui et dire bon allez hop, on va t'enregistrer et quelque part, c'est. Non, c'est respecter avant toute chose enfin en tout cas mmh. dans ce que je fais. On est bien d'accord, archéologue du paysage nord, ça veut dire être au plus près d'une mémoire euh, qui fait qu'il y a une transmission possible. Donc il faut respecter cette mémoire-là il faut respecter celui qui va passer le témoin. Et on, on l'accompagne dans ce passage de témoin, donc ça veut dire qu'il faut être à son écoute. Ce n'est pas, pas nous qui allons. Il ne faut pas le faire comme un bourrin ou euh, une bah, Si, si, parce que par exemple, je vois à Guédelon, il y a plein de télévisions oui. qui y euh, vont, donc ils se prêtent bien au jeu, mais le nombre de fois où euh, bah, les artisans sont frustrés parce qu'on euh, va, on va, va filmer ça, en fait il reste 5-10 minutes. L'artisan, il n'a pas le temps de finir son geste. Il est arrêté dans son geste et puis l'équipe, elle s'en va. Nous, on l'accompagne. En fait, on l'écoute. « Ah, tu as un petit geste qui va ?»« ah, ok, d'accord, on y va. »« Alors, explique-nous. » Pour déjà qu'on puisse analyser, on n'est jamais intrusif. C'est-à-dire qu'on essaye de respecter son geste. Donc, c'est une, une confiance. Moi, quand j'ai perché pendant une heure avec un tailleur de pierre où le micro, il était à 3 cm de la pierre et du, du ciseau et du marteau. Oui. Euh, la confiance, elle, elle est mutuelle. Hein. Mm -hmm. Quand tu, tu le fais avec, euh, par exemple, un écarisseur, où c'est pareil, tu as la hache qui descend et tu as ton micro qui est là, c'est une confiance mutuelle. Moi, euh, je sais, je, je vois son geste, et, et lui, il sait qu'il y a mon micro, et, voilà. il sait que s'il y a quoi que ce soit, s'il dérape, je vais pouvoir tout de suite sauver mon micro. Mais on est... En concentration, tous les deux. Lui, il est concentré sur son geste pour qu'il soit le plus propre par rapport au travail mmh. qu'on le eu. Moi, je suis concentré sur son geste et sur mon micro et j'y reste une heure. le sorte un petit peu rincé. Tu as des crampes aussi. Mmh. Mais voilà, c'est cette confiance-là. Donc, un jeune ou un moins jeune en tout cas, euh, s'il ne sait pas faire ça, il a perdu euh, 90% de la valeur de son travail. C'est beaucoup de patience. Avant d'avoir ça, en fait, il y a tout ça. Bon. <rire> Je te remercie, Mylène. Merci.